Jean de l'internet, je m'appelle Aikon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur PvP faction Sur Co Faction, les amis, vous le savez très bien que c'est le meilleur serveur PvP faction du moment Il est toujours full lors euh, des soirs de week-end Aujourd'hui les amis, on est... Euh, on... on j'ai une petite idée de ce qu'on va faire, je sais pas encore exactement, mais bon, beaucoup de choses que j'ai à vous mettre à jour, donc premièrement, euh, la mise à jour Halloween, recrutement modérateur, comme vous savez, il y a un recrutement helper en ce moment, si vous voulez participer, allez-y ou si on fait un concours sur notre Twitter du, de KFaction. vous pouvez voir le lien dans la description pour nos 1000 abonnés Twitter et um, aussi plein de trucs qui sont passés durant mon live, donc durant mon live, on s'est fait ces P4-C euh, mes derniers lives, on a fait ces p 4 on en a perdu beaucoup de p 4 etc. on a beaucoup, perdu beaucoup d'items, mais on a aussi gagné beaucoup d'items, on a aussi plein de clés, plein de trucs que je peux vous, euh, vous faire gagner durant mes lives etc, inquiétez-vous pas. De toute façon, j'ai pas de base ou quoi, je joue pas nécessairement sur le euh, serveur, mais parfois j'aime bien ça, tu sais, faire des petites vidéos fun, pvp etc. Aujourd'hui, honnêtement, je viens de lancer mon launcher, j'ai aucune idée quest ce qu'on va faire. Euh, ben, je sais parce que, je sais, je sais qu'on va prendre les dons de, euh... oh ben, je sais que Nexo m'avait dit qu'il lui avait un don sur Twitter, donc je voulais prendre son don, c'était une T5, merci nexo si c'était fait de la vidéo. Je savais pas que j'avais autant de dons, on va regarder. Oh, Blanche... Blanche Nice qui nous a donné plein, plein de pommes, euh, plein d'items. Oh, merci. Je savais vraiment pas, les gars, que vous m'aviez fait autant de dons. Si, si, oh, 5 blocs d'émeraude. Thanks, bro. Euh, FR, un livre P4. Oh, nice, nice, nice. Icon, ça, c'est moi. C'est pour mon live. Ça, c'est tout plein de trucs que je vais vous faire gagner durant mon prochain live. Donc, ça, je vais pas le, le prendre là. Boom, tout le tout tout tout tout tout Merci, tout tout. Je vais regarder ton livre après. Euh, ok, let's go. Et puis, War Dogs. Oh, War Dogs. Une poudre de Valka. Et un beacon. What Merci, gros. Et Light, qui nous a donné Up the Crip, Pump Pumcheat, etc. Bon, ben, on s'est fait quand même pas mal de stuff. Je vais euh, mettre ça dans mon cas Je vais ouvrir... Euh... Ok, non. Je vais juste ouvrir les clés, en fait. Oh, ça, le livre, etc. On s'en fout. On va mettre ça en haut. Voilà, on va juste ouvrir ça. Ça, c'est important. Donc, 5 clés Halloween, les amis, sont disponibles pour un temps illimité sur la boutique. Vous pouvez les obtenir pour un prix de genre 2 euros ou quelque chose, je crois. Let's go! C'est parti, mes amis. Please. Please. Ah oh, non, pas le kit Halloween. Pas le kit Halloween. Non On a un kit Halloween. Fuck. Bon, ben, c'est le moment de vous parler du kit Halloween. Hein? On a fait un kit pour la Halloween pour décorer vos bases, etc. Je pense qu'il coûte genre 2-3 euros. Et il sera disponible durant tout le mois d'octobre seulement. Euh, donc, après, il sera plus disponible. Et puis, il est quand même assez cheat le kit, vous allez voir pourquoi qu'il est assez... Oh, 150 000, 150 000, on est à combien? 700 000, pas si pire, pas si pire, on continue, on continue les amis. Encore 3 clés à ouvrir. Euh, là, du coup, on a fait aussi des recrutements de modérateurs. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient guides, modérateurs, slash, helper qui sont euh, devenus euh, plus haut rank à cause de... Euh... On a décidé d'améliorer notre staff, c'est tout, les amis. Il y a des petits, des petits changements, des trucs dans le genre. Oh, je pensais qu'on allait avoir le casse légendaire. Quand je l'ai vu arriver, j'étais genre yes. Puis après, j'ai fait genre non. Dernière clé, les amis. Commande. porte ma chance. Let's go, please. Genre deux Volcas, deux Volcas Non. Oh, une hache de combat. C'est pas super, si c'est pas super. Si Donc, euh, ben, je vais classer ça dans mon chest les amis. Et puis, je vous reprends quand j'ai trouvé une séquence PVP. À tout de suite. Hop oh, les gars, de donner mes items vite fait euh, aux gens. Donc, euh, on va trade. Euh, tiens, on va trade lui si tu veux vraiment mes items, mon ami. Je vais lui donner aussi tout ça. Ok, c'est bon, j'ai eu le temps d'enlever quelques items. On va lui donner ça. Est-ce qu'on lui donne le livre, l'icône je t'aime Non, on va pas lui donner. On va le lire au moins avant. On n'est pas des fils de pute. On va le lire avant. Parce que c'est quand même un, un abonné, je crois. Je t'aime, Icon, c'est sûrement un abonné. Hein. Let's go. Euh, merci pour les potions de heal. Icon, je t'aime, c'est de Toot Tooks. Salut les cons, j'adore les pourquoi tout le monde met un C majuscule comme ça les gars, what the fuck, c'est pas un C majuscule comme ça, j'adore tes vidéos sur Convaxion, ça fait longtemps que tu as pas fait de let's play, c'est vrai, je fais pas vraiment de let's play sur Convaxion parce que je, je joue pas vraiment euh, au saveurs, j'ai trouvé une base dans les alentours de moins 7250 et euh, moins 10340, est-ce euh, qu'on devrait aller voir les gars euh... Attends, hein, j'ai vraiment la flemme de d'aller euh, de, de marcher toutes les blocs en vrai. Oh my god, ça va être fucking long. Je pense, que je, vais me... oh, je sais pas, je sais pas si j'ai vraiment le goût gros. Je sais pas. Si, si vous écoutez la vidéo, je sais pas. Je, je vais y penser les amis. Je vais y penser. Attends, on va voir notre notre TP ou déjà où est ce qui nous amène. Euh, il nous amène. Oh oh, on est proche en fait. On a genre 10 000 blocs à marcher 10000 Attends, on va ouvrir son livre au gars. Euh, moins ok ah oh, non il faut du marcher dix mille blocs par là oh my god ok ben je sais pas si ça vaut le coup man imagine c'est juste un prank um, ok je vais avancer au pire j'ai rien à perdre là. genre je vais écouter le match de hockey pendant ce temps-là les Canadiens jouent en ce moment donc j'espère que les Canadiens vont gagner juste contre les euh, les uh, Cabros de Washington pour les gens qui sont fans de hockey vous savez j'espère que les Canadiens vont gagner et euh, puis, ben, let's go, on va faire ça d'abord le temps que le match est joue. Et puis, euh, quand que je vous reprends, quand le match. Euh, ben, quand que je suis rendu pas loin, ok? à ah, euh, toute euh, suite. Yop, les gars, finalement, euh, le gars il m'a pas donné les bonnes coordonnées. Il m'a dit, genre, euh, il est là, finalement, il m'a TP. Oh shit, j'ai eu un combat, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il est en train de. Il a pas l'air rien à voir en fait. Je pense qu'il m'a dit qu'il était pas sûr. Euh, il m'a dit, regardez dans son message ici, il m'avait dit j'ai trouvé une base dans les entours. Mais ça... c'est pas vraiment une base, est-ce que je peux voir? ça a plus l'air d'un truc, je suis descendu par là euh, en haut je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose je sais pas, moi je suis arrivé il m'a tp ici directement peut-être qu'il monte par là euh, je sais pas qu'est-ce qu'il qu qu peut avoir euh, je sais pas, c'est peut-être sa base à lui peut-être qu'il me la donne, je, je comprends pas vraiment on va peut-être, attends euh, hey une skybase euh, ça a plus l'air euh, d'une salle à spawner euh... J'ai vraiment pas le goût de monter des blocs Pour checker s'il y a des skabases Est-ce que je devrais lui demander de le faire <rire> Je dis genre check s'il y a une skabase S'il y en a une TP moi tu sais que ça serait fils de pute en vrai Mais je pense que c'est ça que je vais faire Ah ouais ça monte là Je l'avais dit m'avait TP ici les amis Dans l'eau J'étais descendu par là Comme ça Mon bateau il est là J'étais venu je me suis mis sur un bateau voilà, euh, je vais demander, euh, tu veux faire un pilier et me TP s'il a, tu veux faire un pilier et me TP s'il y a quelque chose, euh, je vais arrêter. On va voir avec lui, les amis, euh, puis euh, je vous redirai après, les amis, parce que là, j'ai vraiment pas le goût de monter, ça va être fucking long de trouver une skybase, à tout de suite. Et hop, les amis, j'ai tenté de faire un CF et puis euh, j'ai perdu, mais euh, j'ai vu que notre ami s'est acheté un grave VIP, donc je voulais juste te remercier euh, déjà pour t'avoir acheté un grave VIP. Et merci à toutes les gens qui ont euh, acheté sur, euh, sur le savoir, ça fait super euh, super plaisir, honnêtement, genre, vous réalisez peut-être pas, mais ça fait super plaisir. Il a accepté de monter, je lui ai donné un peu de mes blocs je lui ai dit que j'avais quelque chose à faire, mais en fait, j'avais rien à faire. J'ai rajouté un Conflip à 100 000, euh, CF à 100k. Euh, J'espère que, que quelqu'un va le rejoindre. Puis en même temps, à tout de suite après que quelqu'un rejoigne mon CF à 100k, je vais faire euh, des mines. Puis d'après moi, comme je l'ai dit, le gars, d'après moi, il, il trouvera rien, c'était juste une genre de base à spawner. Oh, excusez-moi. C'est juste un truc à spawner. Fait, je sais pas si... Je pense pas qu'il va trouver quelque chose. Mais... Euh, on attend de voir. Je crois que... Euh, okay. je crois que personne ne va rejoindre mon CF. Euh, Quelqu'un... Euh, peut rejoindre mon euh, CF. Si tu es le meilleur YouTuber, paye-moi. Je suis le meilleur YouTuber, donc je vais te slash pay euh, 50 000. Ok, on va faire une petite mine d'abord vu qu'il y a personne qui veut venir jouer contre nous, 35 000, 35 000, on va faire euh... une mine, oh. oh non mon code flip s'est lancé en même temps, c'est quoi ça, oh il nous, what, il nous spam de TP toi, est-ce qu'il a trouvé quelque chose, calice on a encore perdu man, Puis en plus on a perdu nos mines aussi, calice, cest quand on n'est pas chanceux, TP toi. Il se fait déco pour spam. Il dit TP2, tp il se fait déco pour spam, le pauvre. TP à. Tou. Tou, tout. Tou, tout. Tou, tout. tout. Qu'est-ce que notre ami a trouvé Imagine, il me TP kill. Qu'est-ce qu'il y a, man Oh shit Haha <rire> Tombe en bas. Non, je rigole. Euh... TP, toi, désolé. <rire> oh merde, c'est pas lui. Message, euh, toi, tout. TP, toi, désolé. Désolé. Oh putain, je peux pas écrire en combat. Euh, 7 hommes, euh, raid. What the fuck? Je suis un peu un fils de pute en vrai. Hein. Tiens. Il va genre nous insulter. <rire> Attends, attendez, attendez. On va, euh, slash, euh, message, euh, TP, toi, désolé. Slash cette ombre raid, on va cette ombre raid. Ah, il tp, c'est bon. Ok, let's go, on l'a tp. Je l'ai monte, je l'ai tp. Let's go. Ah bah oui, c'est une base fais attention pour pas tomber. On va lui faire une plateforme comme ça. C'est bon. Peut-être qu'il va vouloir du stuff. On va sûrement pouvoir partager avec lui. Moi, j'ai pas de problème à partager avec lui. Ça me dérange pas tellement que ça. Ah, je peux plus mettre des blocs, moi. au fuck? Attends, on va y aller par ici, d'abord. Oh, what the fuck. Merci. On va faire un chemin, les gars. Hey, pousse-moi pas en bas, Chris. Ouch. Oh, il y a des potions d'îles, ici. Nice. Oh, il y a du stuff, les amis. Oh, attendez, je vais juste euh, sauvegarder cette séquence-là pour être sûr de ne pas la perdre. Ok, c'est bon. Ok, euh... Um... Oh my god, les gars, attendez, il faut que je me vide. Je vais vider les trucs de merde. Euh, déjà, on va vider les trucs de merde comme ça. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mais j'ai pas de base, en fait, c'est ça le problème. Il y a des minerais, un épidote, ça c'est bon. On partage, mec, t'es mon équipement préféré. Euh, ouais, prends ce que tu veux, j'ai aucun souci. C'est toi qui as trouvé la skybase. Ok, what the fuck. Oh, une piège en volca. Je vais la prendre. De toute façon, genre je... Non, regarde, je vais lui donner. Je vais lui donner, tiens. Je prends la pioche en Volca. What? C'est tout des arc-punch, oh! What the fuck, gros? J'ai pas de place pour stocker le stock, man. Ça fait chier, en vrai. J'ai pas aucune place, genre, de base ou quoi. Oh my god, rip. Il va falloir aller se faire une base, les amis, je crois. Qu'on n'aura pas tellement le choix. Il y a tellement d'arc-punch ici. What the fuck? Il y a quoi? Une ligne de creeper DUDE DUDE Re Regarde ce coffre ici. Oups. Oh, what the fuck Oh Oh Des P4U3 Holy shit GG Regarde, attends. Lui ici. Qui a compris, je pense. Des œufs de creeper Check, il y a plein d'œufs de creeper, DUDE des épées de merde, un casse u 3, nice. Ouh, ou, y a, oh, oh, oh c'est juste un spawner à chip. C'est juste un spawner à Oh, il y a deux points, nice. On prend les deux points, on prend ça. Nice. Hé, hey, il y a quand même pas mal de stuff, les amis. Je pensais que ça allait être un petit pillage de merde. Mais il y a quand même pas mal de d'Ark Punch. Euh, quand même pas mal de petits trucs. Des patates empoisonnées, des pommes. Regarde le coffre, OMG. Non, c'est fake. C'est toi... Message. Foutrou. C'est toi qui l'as mis là. C'est clair que c'est fake. C'est lui qui l'a mis là. Les gars, qui qui laisserait un full volcan dans, dans un coffre, gros? Faut être attardé mental pour faire ça. Non. Euh, tu veux le, le prendre? Ou on fait euh, toi, casque et vote Moi, le reste. De toute façon, je vais vendre les vendre mes pièces à l'HDV. Oh, il y a encore de l'épidote. Oh, j'ai vu de l'épidote ici. Il y avait de l'épidote ici. Je vais juste garder les minerais. Puis le reste, je vais lui laisser. J'en ai pas vraiment besoin des stuff. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment de de base ou quoi. J'ai vraiment rien dans ma vie, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Tu veux, je, tu veux le prendre? Prends. Je t'aime beaucoup. Non, mais non, non. mais On va lui dire de prendre. Non, mais... Oh, C'est fais chier, ça. Euh, garde euh, le reste. Je veux juste ça. T'inquiète. De toute façon, lui joue, moi, je suis pas vraiment un joueur. ya il des P4 ici? Non. Y'a du Kripsi, ça, ça peut se revendre, mais bon. Pff, pas vraiment envie, je vais lui laisser au joueur. Peut-être qu'il peut se faire une boss 64 patates empoisonnées, what the fuck? What the fuck? C'est déjà super difficile d'en avoir. Un autre stack, what the fuck? Non, mais attends, est-ce que c'est quelqu'un qui cheat? C'est quoi ça? Oh! Oh! Plein de stuff P4, là. Euh, T'as vu. Oh, il y a des épées ici, aussi. Check ici. Check ici, mon ami. Tu vois. Oh, y'a d'autres P4 ici. Damn. Damn. Oh, my God. Il y d'autres P4 ici. What the fuck? C'est quoi, c'est d'autres P4, ça No, city, but okay Peter. guys, it's Yeah, what's up, Obama? We were recording- a, I was actually recording a video right now. You're interrupting my recording. I, the guy that- You can TP, actually. You wanna- Like, there, there's one of my sub, his name is Twitlu. He actually TP me to a base that is fucking loaded, man. Just TP to there's me, there's bro. There's. Lo- Loot it I with know. me. So There's like a fucking DC of, uh, of stuff, but I'm recording right now, bro. Like, I'm recording. Oh, you're recording right now? Yeah, so I'm gonna speak French, but you can loot whatever the fuck you want. I don't really care, man. Wait, this some... Oaks base? No, that's not OX's base. Who's... Is this la base de QC OX? Message to OX... Uh... Is this the base of QC OX, no? Do you watch the Le... Ox video? No, no, he tp'd me here once. What the fuck? I don't think so. I don't know. QC OX you here? Yeah. Well, well, this is maybe a sky base. I don't fucking know, dude. I mean, dang, I mean, look at all the stuff. It's fucking packed, man. <laughs> Grab some, bro. Have fun. Dang. Hey, hey, don't have to take me. Oh, what the fuck? Oh, dang, bro, look at this chest. Did all you right. see the um, this sword? Yeah, look at here. There's a fucking plenty of stuff over here. Wait, I, the, the sub want to take a screeny, so we, I'm just gonna take a screenie, screen with them right. quickly. Uh vais mon chapeau. I'm gonna remove my hat. What the fuck? You can take uh, everything you want, man. Okay, so mon ami anglais va prendre un peu tout ce qu'il a parce que lui il est juste le serveur. Et um, what the fuck? Yeah, there's so many stuff. You can take actually whatever you want. You have a base that I can be TP at because I don't really have a base or anything on here so I can dr drop off some stuff. I mean, yeah, but it's gonna be funny. What have what have you done, man? <laughs> I mean, I don't think you'll ever find it. Oh, is it like a dropper stuff? No, no, no. Oh. I'm a TPU here. That's not. Uh, yeah. That's not. It's like, Uh, it's like... No. Oh, is it it's in the in lava? lava? Yeah. No way. Damn, pretty good, pretty good. You knew that you can make uh, droppers on the floor and they cannot find it? Like you put dropper and you recover it from uh, with uh, dirt and they cannot actually find it. It's pretty OP. Okay. A lot of people have doing, are doing that. Okay, I'll so we have deep. to uh, to make more chests though because we're gonna be really full in a yeah, couple yeah, of seconds. Right okay, uh, I'm gonna depot a lot of uh, stuff. I have a bunch of power uh, punch bow. Uh, can I drop off like the shit stuff? Yeah. Because we're gonna put some really nice stuff here. in here. There's uh, there you go. Okay, ben, you je vais déposer put... I don't have wood, bro. We need higher yeah, chests. A... Try to buy some. Uh, okay. no, sorry. Uh, back. I'm gonna go get some more stuff. I'm uh, I'm gonna speak French for some time. Okay, there's okay. un modo qui est en, aux entours ici. J'entends un modo ouvrir les coffres. Mais, uh, ouais, on va, on va prendre un peu de stuff, les amis. him lui qui, a un, qui va déposer, c'est sa base. Um, au moins, on va se prendre un peu de stuff. Um,. Je pense qu'il a pris tout ce qu'il avait besoin. Je ne sais pas si il a un coffre. Ou on peut faire une base d'obsidienne. Ah, oui, on peut faire une avec une cryptienne. C'est un breakable, so donc on peut faire um, ça. Oh, shit, bro. Il y a une chest full de uh, God Apple, man. C'est hmm. insane, bro. Je ne sais pas. Yeah, I mean a SkyBase is a SkyBase, we cannot really know if it is or not, you know? It looks the exact same though, but like, I don't know, I don't think it is, his is like closed. Yeah, maybe, I don't know. My friend, he tries to say that he thinks it's the SkyBase of qc but he doesn't really know because QC-Hucks already TPed in SkyBase. Because he's a friend euh, of qc aussi. so he doesn't really know if it's the SkyBase of qc or not, but... En tous les cas, si c'est la scabesse à qui ça va lui redonner le stuff, je pense bien. Moi je compte pas jouer, mais au moins mon ami peut avoir du, du stuff. Je veux dire, c'est cool quand même que. Tu sais, je veux dire, c'est seul anglais sur le serveur. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire salut, il s'appelle Hazer. Uh, je mets les coffres à côté car j'ai pas de base. Ok, t'inquiète. Yo, je pense. Are you... What? Are en live? No, I'm not live, I'm actually recording a video. Like people's gonna see that on YouTube tomorrow. So you can do a shout out if you want right now. I bet. <laughs> Oh my God! There's so many fucking stuff, my dude. Come back, TP to me. Yeah. Yeah. Oh, actually, there's the chest here. We can like uh, mine the chest. Oh, true. Oh, yeah. alright. Yeah, like gonna... grab some empty chests and just fucking put them at our base. Oh, there's a bunch of OP. Look, look at here. There's a fucking chest of OP books, man. What the fuck is this guy doing? Like P4, I'm breaking three. P4, I'm breaking <clears> three. <throat> This guy is fucking nuts, man. A full dub of um. Ding, look at all the joints. Oh my God! Where? Oh, This right here. Cool. Holy shit! That's a lot, bro. That's the the sub that TP me here. I think he's mining some chests too. That's a good idea, man. There's so many fucking stuff here. I'm grabbing a lot of stuff that I'm gonna be able to repair right after, so that's pretty good. Yeah. Uh, some P3. Do you need, like, the P1 or P3, or do you don't care about it? I already have, I already have my K, my K chest for Section 4, so. Damn. Um, do you have, like, the full line? Because I can buy you the full line if you need, so. No, no, I think, wait, I have Yeah, you only check? have one line. I'm gonna buy you some line. There you go. I bought you, four, I don't have enough money to buy you the rest, but I bought you the, sure. the rest. You can stack uh, more stuff in there. Holy yeah, fuck! Grab yeah. some joint. It's super good to PvP when you don't have like a a full uh, full Vulcanet on you. Oh mon dieu, les amis, c'est juste insane. Je suis désolé de parler anglais, juste que je mon ami anglais. Mais oh mon dieu, les amis, je sais pas quoi vous dire. There's a bunch of potions. Don't you don't you need to no. so, those? No, those are mine. Okay. There's a spawner here. Like take that. It's a sheep spawner. Maybe maybe you can farm some sheep, I don't know. <laughs> there's a, oh my god, there's still a full chest of power infinity punch too. Like you can fucking like punch in the I wars on the stuff. This stu guy, I really want to meet this guy and say sorry. I mean, we Yeah, I don't know. They they're probably like a couple of people like qu'ils sont genre 4 5 à ici. Mon ami dit qu'il veut il veut les rencontrer puis s'excuser parce qu'il se sent un peu mal mais Yo, I mean, there's probably like three or four living here. There's so <laughs> many stuff. Action. Yeah, I know, but like, th that is, this is not only one guy that farm all of this. This is insane, bro. Like, there's so many fucking stuff. We, we cannot even clear all of the chests. Actually, you know what? We could, everything we don't take, we should blow it up. We should has the sub if you want to blow it up. We can TNT everything here and just light mm -hmm. it up, man. That could actually be fun for the video, too. True. Oh, there, grab some TMT, uh, I'm going to ask him. There's TMT right here. Okay, grab some, I'm going to the sub. Uh, what is his name? Yeah, uh, tu vas péter à la TNT après que tu es pris tout ce que tu as besoin. Oh, there's some TMT right here. Yeah, just grab some. We're gonna, oh, I'm going to uh, grab a lighter and I'm going to put on a stuff actually to don't die. Uh, there's a plenty here. I'm I'm full stuff. I'm full. Uh, well, gr gr yo grab uh, grab that and just find some legging. It's way I better mean, if you have the blue one. We just need to find you some p uh P4, E3 uh, legging and we're good to I go. Mean, let's take all the stuff first. Yeah, the, the, the, the stuff you need. Like, don't take like the Wait, are, shit are, stuff. Are you sure you, you want to do it in TNT? Uh, TNT? I mean... Like, We cannot transfer everything here. It's gonna take like hours to transfer, so we should just TNT it, and it's gonna blow up and disappear, bro. I mean, that's pretty much the only th r thing we have to do. This guy made a, actually a little base over here. He set up some chests with some uh, cripsy over here, so it, <laughs> the chests don't blow up. I'm so pretty much, I'm pretty sure the chests gonna blow up too. But, um, je veux lui dire de déplacer. La Bonnie a fait des coffres ici sur le côté. Uh, je crois qu'il devrait les déplacer uh, parce que Look, this, yeah, that's the sub. You take that stuff, but you should uh, move it. Um, decal, uh, tes coffres, ils vont exploser, genre, déplacer à 100 blocs. Uh, j'ai montré les co en vidéo, donc, aussi, déplace loin. Okay, so, uh, yeah, um, I'm gonna take one of his leggings actually, so I can give it to you. Oh shit, I'm stuck here. Yo, there you go. There's a uh, legging for you. You can use that one. I don't think he's, he's gonna care so much. You can switch it. You have okay. some green armor on you, man. It's not that good. I mean, yeah. we can actually just broke the chest. It's gonna be more easier. We don't need those. Those are. Well, like it's gonna take a long time. But... Yeah, you're right. Just just TNT the fuck out of it. Just put TNT. Okay. We're gonna blow it right now. I don't care. Alright, uh, take some good apple. Take some good apple. We never know. Ok les les gars on va faire péter tout parce que uh, oh lui s'en va attends attends, attends. Uh, just wait a minute the the sub is uh, uh, moving stuff I feel like yeah, yeah wait like, just a like, uh, bonne yeah. idée il <coughs> y a un truc patch le truc there's a lot of shit you don't want to take down those those are actually really expensive all that uh, obsidian wait, is super expensive yeah you can sell sell those for like fucking a grand or two It's actually really hey. worth it. Move it to your base, bro. Move take some chests. We're gonna move it everything to your base, okay? And we're gonna come back here. Oh. <laughs> uh let's move it to your your base, bro. Let's move this yeah. stuff. There's so many stuff we could take, man. <sighs> I threw some shit stuff on, on the la in lava to put like the better stuff. Oh, I'm gonna take some crap. Dang, look at all the that. Boys. Yeah, we have a fucking bunch of those, man. It's insane. There's a chest here of uh, normal Crapple. Do you need some? Because um, we, we can maybe mean, take some crap. So. Yeah. Make an obsidian base, so like you, just do like you know the cripsy like it's like a creeper head on the obsidian. That's uh, unbreakable. The obsidian is actually breakable, so you might want to do a base like that. Oh, there's a volcanic, uh, a volcanic sword here. That's pretty good. Some TNT still. I'm gonna keep the TNT. There's a lot of stuff here. Punch. Uh, right, you know what I'm, gonna do? I'm probably gonna make an obsidian base, actually. There's some uh, some hacks here. Maybe if you wanna uh, do you PvP with axe? Um, I mean, it's easy to break stuff, but... You don't PvP with those, right? I mean, it's always good to sell, I guess. Yeah, I love to sell, too. Oh, the sub is actually blowing it up, bro. Be careful. Right now? Yeah, he's putting TNT. Come grab the couple last piece, man. Oh, he's putting TNT all over it. He's ready to fucking rumble, man. What, TP to me? Yeah, TP TP to me? Oh, there you go. Okay. Wait, wait, wait. Wait. That's a... We'll the Piketty Senior Livre. Uh, you know, look, this chest is full of P4 and uh, U3, uh, Unbreaking 3 book. Take some of those. Think... It's It's really handy to make some stuff later on. Yeah. Sure. Oh, protection four, Dang. Protection 4. Four. Protection 4. Four. Protection 4. Yeah. Uh, Unbreaking 3. I'm taking the Unbreaking tree, It's really uh, helpful. Yeah. Protection 3. Uh, I don't know. Knockback. Protection 4. I actually got a bunch of those if you need uh yeah. I'm gonna bring those ah, to the yeah, base. I'm I'm gonna go look what the this guy got. Did he move his shit right here? No. Ah, like look at what this guy got. Let's check. This guy that's the guy that TP me. He got a full chest uh Ding. look at all the yeah crispy that's a fucking dub of that, that's why i told you to take it let's some, uh, take some creeper um i'm gonna ask him okay uh take some creeper the guy said because he loved me we can take like uh, some creeper so like take a stack or two and take a sword, a sword. Yeah. take that take that that's gonna be good take the sword too Uh, I'm gonna take some of his TNT and we're gonna blow it up. Are you ready? Mm -hmm. uh, um. Prepare to gap all night. Oh, he's, uh, he made a staircase for us right here. There you go. Okay, uh -huh. are you ready? Yeah, let's go. Let's do this. Let's do this. That's gonna be funny. Let's go. You have a lighter? Yeah. Let's go. Oh shit, no! <laughs> <laughs> Look, all the servers gonna fucking lag now. Like, all the stuff's gonna go down. Don't. Yeah, I think. Ah, maybe not. Maybe he just blew up. Yeah, the stuff mm -hmm. just blew mm -hmm. up. Oh, that was fun. That was fun. Yep. Thank you for coming, dude. You're welcome. Uh, I'm gonna thanks the the sub for taping me here. He's actually fucking awesome. Um, merci de m'avoir tippé. Uh, si tu as besoin uh, de quelque chose, let's go me uh, demander. Je suis toujours actif sur Twitter. Icon, compte si tu sais. Voilà. Ok, euh, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas, je vais peut-être faire un autre trou après. Je vais aller faire le montage de la vidéo, voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, euh, euh, je pourrais avoir des clés. Euh, tu voudrais quoi comme clé pour Halloween? Euh, qu'est-ce que j'ai comme clé Halloween? Le gars m'a demandé un clé de Halloween. Key. I mean, how much do I give him? <laughs> I'm gonna give him three uh, Alvin Key. Yeah, he deserves it. Yeah, the guy was fucking awesome. I mean, the problem is that how did he do it? I don't fucking know, dude. Um, je te mis dans cachet. Encore, yes.